J'apporte quelque chose de nouveau et euh, j'interviens euh, dans l'agroécologie, euh, surtout pour aider les euh, femmes. Avec euh, les pertes post-récolte, surtout issues de la mangue au Sénégal, qui sont énormes. Nous évoluons dans deux secteurs, agroalimentaire avec tout ce qui est transformation de, des produits agroalimentaires, les fruits et légumes et céréales. Et volet cosmétique, nous sommes dans tout ce qui est huile végétale et beurre de mangue également. Je suis allée à l'école polytechnique après mon baccalauréat de Dakar et où j'ai eu mon en agroalimentaire. J'ai intégré le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes où j'ai eu ma licence en gestion des entreprises agricoles. Puis je suis allée au Maroc pour faire la formation en cosmétique. À mon retour, il y a ma maman qui me dit moi je crois en toi. J'ai mis en place Dakan acrocosmo avec les membres de ma famille. J'ai fait quelques recherches sur le beurre de mangue. Je me suis dit avec les amendes au Sénégal, il y en a beaucoup qu'on jette, on peut euh, essayer de les récupérer et euh, en faire euh, du beurre. Optique zéro déchet en tout cas. <rire>